Alors, les fêtes sont passées et on a grossi et on est à l'heure des grandes résolutions. Donc, les résolutions générales, c'est de maigrir, faire du sport, euh, être gentil, euh, se calmer. Bon, être gentil, se calmer, c'est facile. Maigrir, c'est une autre histoire. Alors, moi, ce que je conseille, euh, c'est de se limiter dans les exigences. Par exemple, si vous décidez que vous arrêtez de boire, c'est une erreur. Essayez de limiter les verres. Et ce qui veut dire que quand vous avez votre verre, vous évitez que les gens vous reversent quand vous n'avez pas fini. Vous comptez vos verres. Et vous essayez de ne pas en dépasser deux. Vous évitez le fromage. Évidemment, vous limitez le pain. Pain. vous évitez peut-être euh, de finir l'assiette euh, de dessert, mais ne vous privez pas de tout. Les choses que vous aimez, vous ne devez, vous ne devez pas les supprimer complètement, vous allez être frustré et vous jeter dessus quand vous ne tiendrez plus. Pour la gym, il faut se limiter là aussi. Moi, je conseille de s'inscrire à un club, mais euh, en même temps, il faut y aller. Donc, une fois que vous avez payé la cotisation, ça coûte cher, donc vous y allez. Et puis, au bout de deux mois, vous arrêtez. Donc, essayez de le faire à la maison. Par exemple, commencez par quatre minutes d'abdos, d'exercice d'abdos. Vous les trouvez sur Internet. Pas plus. Vous vous limitez à quatre minutes. Vous le faites pendant quinze jours. Ensuite, vous ajoutez une minute. Mais vous ne dépassez jamais huit ou neuf minutes de façon à en avoir toujours envie. Si ça commence à être une corvée longue, vous ne le faites plus. Si vous réussissez ça, vous allez déjà perdre un petit kilo le premier mois. Ne perdez pas trop vite. Et peu à peu, tout ça va rentrer dans l'ordre et vous allez retrouver une taille de libellule.